Salutations petit peuple, suite à ma dernière vidéo sur les processeurs, vous n'avez pas arrêté de me demander de faire d'autres vidéos sur l'informatique. Encore 5 mois plus tard et à chaque fois que je vais voir la vidéo, il y a de plus en plus de vues, donc merci beaucoup. Je vous ai entendu, je ferai plus de vidéos sur l'informatique. <rire> ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des variables en informatique. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas en informatique, vous avez des flashbacks de votre cours de maths où est-ce que vous deviez utiliser Photomat. Ou est-ce que vous devez faire un tas de démarches pour trouver la valeur de votre variable. Sauf qu'en maths, là où Eve achète 437 savons et se demande combien de pommes elle aura besoin pour faire une tarte au sucre, on choisit nous-mêmes le problème et si tu décides que Eve a 6 pommes, eh bien, elle a 6 pommes. Comme j'ai dit, on n'est pas en maths, donc nos variables ne vont pas nécessairement représenter que des chiffres. On va pouvoir y mettre des lettres, du texte ou même une Audi A4 2006. Pour créer une variable, il faut spécifier deux choses, son type et son nom. Pour le type, il faut simplement spécifier qu'est-ce qu'on va stocker dans la variable. Du texte, un nombre, etc. Car dans la plupart des langages de programmation, si tu dis que ta variable est un nombre, tu peux pas, deux lignes plus tard, y mettre la page Wikipédia que je suis en train de lire en entier. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, le casse? Pour les types de variables, il en existe beaucoup, mais les plus utilisés sont les booléens, le integer, le double et le string. Pour stocker des nombres, on va utiliser le int et le double. C'est quoi la différence entre les deux Eh bien, le integer veut dire... « Entier ». Donc, il va nous servir à stocker des nombres entiers seulement. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5 ou même 34 qui est ma moyenne scolaire. Mais si tu vas aller dans le détail et bien spécifique, ma moyenne n'est pas de 34 mais de 34,78%, tu vas utiliser un double qui lui permet l'utilisation des virgules. Je pourrais utiliser un double tout le temps car celui-ci permet les virgules et accepte tous les nombres me diriez-vous. C'est faux, vous ne vous êtes pas posé la question car cette vidéo a fait 30 vues et il reste probablement une personne qui s'est rendue jusqu'ici et c'est probablement ma maman. Quand on crée une variable, on va allouer un espace pour notre variable en fonction de son type. Par exemple, si je crée une variable integer, je vais allouer 4 bits. Ce qui fait que le plus grand nombre qu'on peut mettre dans un int est... Euh... 2 147 483 647 Les doubles, eux, ont 8 bits alloués. Ce qui est deux fois plus que les ints et le nombre maximal est... que tu stockes dans ta variable 14 ou... 1.8 multiplié par 10 à la puissance 308. L'ordinateur considère que les deux prennent le même espace. Donc si tu dis que je vais créer une variable en double pour compter le nombre de pommes qu'a Eve, explique-moi pourquoi Eve aurait une demi-pomme, man, t'es fucking calf. Pour résumer, quand on veut stocker des nombres sans avoir besoin d'une grande précision, utilisez les int et sinon les doubles. Pour le texte, t'as pas mal de choix. Le char, qui veut dire character, donc caractère, et permet de stocker... Une émotion. C'est de l'humour en passant. Le char permet de stocker un caractère seulement. Donc ça peut être... Eeeh. Mais ça peut être aussi un nombre genre 5. Enfin bref, n'importe quel caractère. Si tu veux stocker des mots ou une phrase, tu peux utiliser le string. Si tu veux utiliser le string, ta phrase doit commencer par un guillemet et finir par un guillemet. Pour le char, il doit commencer par un apostrophe et finir par un apostrophe. Bon, c'est tout. C'est faux, il en encore plein, genre le byte et le float, mais non. Bon, c'est tout. Comment on crée une variable maintenant Eh bien, ça dépend du langage de programmation. Je vais vous montrer la structure qui est utilisée en Java et C Sharp. Donc, premièrement, il faut préciser quel type de variable on veut créer. Maintenant, grâce à mon magnifique tutoriel, tu sais lequel utiliser. Ensuite, il nous faut un nom de variable. Contrairement au maths, on n'est pas obligé d'appeler notre variable les X. Tu peux, mais elle ne serait pas intelligent. Le but ici est de donner un nom clair, mais pas trop long, à notre variable. Il y a des règles pour le nom de notre variable. Premièrement, on ne peut pas avoir d'espace. Deuxièmement, pas de caractères spéciaux genre un arrobas. On peut seulement écrire des lettres en ou en minuscules, des chiffres et des underscores. Et troisième règle, pas de chiffres comme premier caractère pour notre variable. Il peut y avoir des nombres, juste pas au début. Voilà, c'est les règles pour les noms des variables. Mais ensuite, on a des conventions. En gros, c'est des règles que tu n'es pas obligé de suivre. Par exemple, tu dois commencer le nom de ta variable par une minuscule. Et entre chaque mot, soit tu mets un underscore ou tu mets une majuscule à la première lettre du prochain mot. Si je veux, je peux juste créer la variable comme ça. Donc la variable existe, mais elle n'a aucune valeur reliée à celle-ci. On dit que la valeur est nulle. Pour définir la valeur, on doit écrire égal et la valeur. Voilà, votre variable est créée. Et quelle heure, là Déjà 8h Bon, ben bah, écoutez, euh, merci d'avoir écouté la vidéo, abonne-toi, like, etc. Tu sais, ou, ou trop de youtubeurs basic. Moi, je dois aller dormir, salut